Bon, on est toujours au salon du livre libertaire, hein, puisqu'il faut quand même le dire de temps en temps, il ne faut pas abuser. Euh, Benoît, alors Benoît, on peut parler de plein de choses différentes, mais tu as été surtout connu. Quand tu es connu. Hein. Disons que tu as sorti quand même un bouquin qui s'appelait, si je ne me trompe, Les Égorgeurs. Ouais. Euh, ça fait il faudra que tu nous en parles un peu quand même. Hein, ça fait 56 ans que tu as sorti le bouquin. C'est le 31 mars 61. Et c'est marrant parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup à cette époque. Ah ben À l'époque, il a été saisi sept jours après. Voilà. Mais pourquoi un bouquin, il est saisi comme ça ben Parce que moi, je revenais d'Algérie. Bon, pour faire court, je suis parti à 20 ans. J'ai été apprenti dans une imprimerie, donc je n'étais pas sur Citerre. Je signale qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de vote. Moi bon, on avait le droit d'aller se faire casser la gueule. Donc je suis parti là-bas en 1959. Et je rien trouvé de mieux en Allemagne que, de, en 58, pardon, <coughs> en Allemagne, d'organiser une grève à l'imprimerie militaire. Euh, mais tu provoques, là. C'est un peu de la provoque, mais bon. Ce qui m'a valu mon affectation dans les commandos en Algérie, où je suis arrivé un jour de septembre 59. Et j'ai vu tout de suite ce qui se passait. C'était la torture. Euh, et j'ai décidé que je ne participerai pas à cette mascarade. Donc, donc tu donc, alors, j'ai refusé de tirer. Je suis tombé sur un, un officier un peu moins con que les autres qui a senti qu'avec moi, il n'y aurait pas d'alternative. Donc, il m'a proposé là, un poste d'infirmier et j'ai passé un an à ramasser les morceaux des deux côtés. Oui. C'est-à-dire c'est le, le boulot juste après avoir tiré. quoi. Voilà. Moi, je ne tirais pas, mais j'allais ramasser euh, les dégâts de mes copains. Quoi. Et aussi de mes copains qui sont morts parce qu'il y en a eu quelques-uns. Oui, c'est ça. Tu... tu... T'as jamais ramasse... fait de différence oh entre un corps d'une certaine origine ou un corps d'une autre origine Exactement, ça. ce qui m'a valu beaucoup d'ennui parce que j'ai réussi à sauver quelques Algériens de la d'une mort certaine et on me l'a beaucoup reproché. Voilà. Alors, rappelle-moi, c'était quel éditeur au début qui t'a sorti ton bouquin Les éditions de Minuit, Jérôme Lindon, dont j'ai eu le courage. Alors, qui est intervenu pour ce pour faire disparaître ce bouquin ah ben à l'époque, il y avait un grand avec un képi. C'était quand même un régime assez, assez autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c est, c est, ce qui est terrible, c'est qu'actuellement, tout le monde se reconnaît dans ce personnage-là, de droite comme ben de gauche. Oui, tout le monde dit que c'était un grand bonhomme, mais c'était quand même... Une... Il savait faire faire le, les sales boulots par, euh, par des subalternes. Rappelez-vous la France-Afrique et tous ces, ouais. ces trucs-là. Sans compter la, la guerre d'Algérie, l'affaire Ben Barca et toutes ces. Avec la mère la pudeur à côté. Et voilà. Yvonne. Eh oui. Alors euh, comment ça s'est passé quand tu es revenu Parce que quand on fait ça, quand on voit ça, quand on revient, on n'est pas très bien. Quand même. Ah moi je suis, j'étais à moitié fou. J'avais essayé de me suicider, enfin c'est Une légère tentative de suicide. Dans Parce que tu avais quand même envie de vivre. Euh, oui, je me suis dit que quand même c'était trop con, puis je me suis dit. Il faut que je revienne pour témoigner. C'est ça que je m'étais dit à C'est étonnant parce que quand les gens rentrent, on sait très bien que quand les appelés sont à rentrer de la guerre d'Algérie, ils n'ont pas parlé. Ils ont gardé leur traumatisme, ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas parlé. Alors moi, c'est ce qui m'a sauvé. C'est que je, depuis tout petit, j'ai toujours écrit. Et en Algérie, j'avais pris des notes. Bon, quand j'ai quitté l'Algérie, je les ai fait passer par un canal, par un de mes amis qui était... Au-dessus de tout soupçon, parce que moi, ils m'ont fouillé, évidemment, à la sortie. Ils se doutaient bien que je... Il y a quelque chose qui allait passer. Voilà. Et donc, j'ai retrouvé mes notes à Paris. Euh... Je suis arrivé le 29 octobre 60 à Paris. Mon cher père, qui était un vieux réactionnaire et tout, antisémite m'a regardé et m'a dit, première phrase et dernière phrase, je ne vais plus parler après, « Pas de galop, pas de décoration » la porte. Ouais, voilà, je, je, je bah, écoute, c'est net, au moins ça, la demande, elle est claire. Ça te réconforte quand tu reviens du casse-pipe. Mais vivant. Ouais, mais enfin vivant. Donc, eh ben, j'ai repris trois jours après le boulot. Et tous les soirs, après mes huit heures de typographie, j'écrivais mon... J'écrivais mon livre, sans savoir que ça serait un livre. J'écrivais des choses. Et puis, et puis j'allais boire tout seul, parce que j'étais ben, j'étais À moitié fou, ben, moi, et petit à petit, bon, bah, les choses, euh, au bout de quelques mois, je me suis, quelques semaines, je me suis aperçu que c'était un livre. J'ai réussi à le faire euh, grâce à Maurice Nadeau, que je connaissais, oui. qui m'a orienté faire, euh, vers euh, Jérôme Lindon. Et voilà. Et quatre mois après, c'était publié. Je n'avais pas 23 ans. Et c'est mon seul titre de gloire, ma Légion d'honneur. Je suis le plus jeune écrivain de France saisi. Ah ben, bah, tu vois que tu avais des galons. Et voilà. <rire> Est-ce que tu as revu des, des personnages de l'époque Des personnages, que ce soit des personnages désagréables ou agréables parce y avait, Je pense qu'il y avait quelques-uns qui devaient chercher une certaine fraternité pour sauver leur vie quand même. Hein. Oui, j'ai revu. J'ai peu de copains de régiment, je dois dire, parce qu'on n'était pas, pas beaucoup à dire non, je veux dire. j'ai ne vais pas pour, pour me vanter, mais enfin. Il était plus facile d'obéir que de désobéir. Oui, on le voit très bien dans un film qui s'appelle 20 ans dans les oreilles. Où justement, il y a un, un groupe de, de jeunes appelés, des instits entre autres dedans, qui viennent, qui disent jamais je me battrai et qui deviennent des tueurs. Et oui, oui tout à fait. Hein. Le film, ce film est assez magnifique à ce moment-là. Ouais, oui, oui, non, je sais. Moi, j'ai vu des Oui, j'ai vu des instits. Des... Se oui. transformer comme ça ouais, en boucher. Ouais, voilà, en boucher, à couper les oreilles pour les garder dans un bocal. des trucs comme ça. Ça paraît, ça fait. Froid dans le dos, mais il y a des gens qui faisaient ça. quoi. Mmh. Voilà. Et il y en a quand même quelques-uns qui résistaient. Ben oui, il a bien fallu, parce que moi, j'aurais pas, pas pu faire ce genre de mmh. choses. Je crois qu'on m'aurait mis au pied du mur, j'aurais refusé. Hein. Mmh. Enfin, refuser je veux dire... Euh... Nettement Ah oui, oui, ma monsieur. Oui, oui, ça... Hors de question. Et l'Algérie T'as as gardé des contacts En Algérie, j'en ai gardé, j'y suis retourné juste après l'indépendance. Ce livre, heureusement, a pu passer dans les maquis. Ça a été lu dans les maquis, donc euh, ça a été des retrouvailles extraordinaires. J'ai retrouvé un type que j'avais porté sur mes épaules pendant 20 km, que j'ai sauvé d'une mort certaine, je crois. Et on a refait le chemin inverse avec tout le village et tout. Euh, pour moi, ça a été la plus belle chose de ma vie. Et je suis retourné en 75 euh, ou 16 avec mon fils aîné. Depuis, euh, j'ai plus eu envie de retourner parce que j'ai été invité effectivement par, euh, j'ai été invité par euh, avec mes camarades de la voie communiste de l'époque. Euh, on a été invité par euh, celui qui s'est fait descendre. Je cherche son nom. Ah zut. Euh, oui. Le seul président qui aurait pu faire quelque chose. Qui a eu un bel accident. C'est ouais, ça. ça fait tu... par les renseignements français, si je me trompe. Pardon. Fait par l'armée française et la police française, l'accident. Non, — non non, non, non, non, je parle de, du, du président qui a succédé à, en 90, du président algérien, ah, qui était un des, un des sept euh, dirigeants mmh. du FLN. Oh, — je... Il va revenir. — Ça revenir. va revenir. Bref. Euh, et puis donc j'ai été invité là-bas, mais je n'ai pas eu envie d'y retourner d'une façon officielle, entre guillemets. Je ne veux pas servir de, de caution à ces gens-là, quoi parce que, comme je le dis maintenant, quand je fais quelques interventions dans les lycées auprès de monde qui sont souvent de la troisième génération des, des, des jeunes maghrébins, comme on dit, pour ne pas dire quoi. Et je leur dis de toute façon, bon, un, un bon militaire, qu'il soit français, algérien ou arabe, c'est un militaire mort. Quoi. Voilà, ça, ça les fait sourire. Ouais. Et tout. Mais bon... Euh, moi, de toute façon, il n'y a pas un jour de ma vie sans que je pense à cette saloperie de guerre. Quoi. Mais ça m'a permis de me reconstruire complètement. Et surtout, plus on ne peut plus jamais me raconter de cravate maintenant. Cette période électorale, ça doit être assez extraordinaire. Oui, euh, ça ça les cravates, qu'est-ce qu qu'il faut hein <rire> Ben oui, on va voir ce soir. On va voir ce soir. Ça okay. risque d'être drôle. Ben voilà. D'accord, ben je te remercie Benoît. Et ouais. Puis à bientôt. À bientôt, merci.